Bonjour les amis, c'est Spice SpiceDoc Et aujourd'hui, on va parler des tatouages Déjà, il y a beaucoup de types de personnes De ceux qui ont fait des tatouages En premier, par exemple, ton pote qui a fait un tatouage Il te dit Ouais, mais le tatouage ça fait pas mal Ça fait des petites piqûres comme ça Gros, menteur Alors que ça fait hyper, hyper, hyper mal Oh, oh, c'est vrai, c'est fini. On vient de commencer, monsieur. Ça fait des petites piqûres comme ça. Je sais pas pourquoi ils disent ça fait pas mal. Ça fait mal. Même moi, j'en ai fait un. Regardez, je crois qu'il est là. Et pour le deuxième type de personnes, les gens qui le font en secrète. Maman Oui Je pars chez le coiffeur, ok D'accord, mais reviens vite. Bonjour. Carte nationale madame, tenez Vous rigolez Non, je rigole pas monsieur J'ai 18 ans Partez de là Mais j'ai 18 ans, c'est vrai, regardez, c'est écrit Partez de là J'ai 18 ans Et regardez, c'est ma photo Bon, sortez de là Et qu'on en finisse C'est pas juste, j'ai 18 ans et Ben moi j'ai essayé cette technique Et ça a marché la preuve je, je me rappelle mais La preuve Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et bien sûr, dormez bien. Bye Ayasta Ça fait longtemps que j'ai pas fait ayasta. Écran de fin.